Ma vie de comédienne, c'est d'avoir plusieurs vies. Changer sans cesse de rôle, de tête, pour mes cheveux, c'est sûr, ce n'est pas facile. Résister à tous les brochures. Mon secret, Pantene. Pantene, un réparateur et protecteur. Un cocktail d'acides aminé de, de. provitamine nourrissante et vos cheveux sont bon. protégés, donc rien de santé. Pantene, on peut pas tricher. Pantene, le secret de Christiana.